Le rowing ou tirage buste penché est pour moi l'un des exercices les plus complets. Premier point qu'il soulève, la tête n'a aucun besoin de respecter un alignement quelconque car on ne doit pas monter les épaules. On est censé les regrouper entre elles et les amener vers les hanches, ce qui a pour but de libérer la nuque, donc on doit avoir aucune pression dessus. Second point, l'inclinaison du dos dépend de votre mobilité de hanche et de la stabilité de votre zone lombaire. Ce qui signifie que si j'ai la mobilité nécessaire, je vois pas pourquoi j'irai pas me pencher à l'horizontale car la gravité est verticale. J'aurai beaucoup plus de tension à me placer contre la gravité. Parlons maintenant de son tirage qui me donne envie de vomir. Maintenant, essayez. Bras tendus devant vous, serrez vos omoplates. Si vous y arrivez, vous aurez déjà compris que vos bras n'ont absolument aucun intérêt dans une action de tirage pour engager votre dos. Le bras est un bras de levier, je parle exclusivement de l'humérus, qui nous permet d'augmenter le levier pour rendre l'exercice plus difficile. Il sert seulement à ça. Vous avez donc tout intérêt à conserver vos bras toujours légèrement fléchis et jamais complètement tendus. Si ça t'a plu, laisse un jamais un commentaire. Ciao